Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'ouverture de booster pour changer parce que c'est un petit peu le thème de la chaîne sur Yu-Gi-Oh! Ouais, et cette fois-ci c'est avec les sœurs de la rose. <rire> non je déconne pas. Non, il y, aura un... il y aura un sort de la rose, d'accord, mais je me suis acheté aussi. Deux boosters les points des gadgets. Alors, on va peut-être pas trop les voir, mais si si on les voit quand même, on les voit quand même. Donc deux boosters les points des gadgets parce que ben je n'ai pas de, de, de cartes les points des gadgets et euh, j'aimerais bien avoir quelques-unes qui allaient dedans parce que j'ai un petit deck euh, Bref, pour ceux qui me suivent en live, hein, le lien est dans la description. N'hésitez pas à, à follow le live tout ça. Voilà, euh, vous savez que pour les Yugi Samedi, il y a un deck gadget donc du coup je l'ai renforcé. Je me suis dit maintenant qu'il les points des gadgets, autant le, ben, essayer d'avoir quelques cartes sympas dedans. Donc voilà deux petits boosters, petite ouverture rapide histoire de on ne perd pas plus de temps et on ouvre le premier. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. A savoir que, bon, j'ai été spoilé, je sais qu'il y a les gadgets rouge, jaune et vert, mais j'ai aucune idée du reste. Oh, alors on commence avec la confrérie du point de feu euh, cardinal, bête guerrier à 1800-1600. Il faut deux monstres au point de feu de niveau 4 pour l'invoquer. Allez est, est On commence direct avec une, une rare. C'est génial. Euh, ouais, rare. Je vois super rare, mais non. Une rare. Ok. Euh, en gros, son effet, on peut détacher deux matins de cette carte et cibler euh, deux cartes point de feu dans le cimetière ou terrain hein, face recto. Et deux cartes dans le cimetière. Ah, et ou terrain face recto. Et deux cartes dans le cimetière et ou terrain face recto. De votre adversaire, on mélange les cibles dans le deck. Bon, c'est sympa. Moi, pour monstre, à 1800, 2200 de défense, sympa. Gadget rouge, ok. Gadget rouge, ah oui En rare, par contre, en rare. C'est rare de le surnommer. Euh, Demon subterreur. Ok, il y a des monstres subterreurs dedans. Je ne savais pas qu'il y a des monstres subterreurs. J'ai été spoilé, il y a un link en dessous. Donc un monstre à 800-500 avec un gros effet, puisqu'il y a beaucoup d'écriture. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre subterreur que vous contrôlez, annuler l'activation, puis changer le monstre ciblé en position de défense face verso. Vous cibler un monstre face recto que vous contrôlez, Changez-la en position de défense face verso et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre subterreur depuis votre main ou cimetière en position de défense face recto ou face verso. C'est sympa pour un deck je pense que cette carte est assez intéressante. Sainet optimisation euh, Donc pour les monstres. Pour le, euh, le monstre décodeur, enfin codeur bavard, donc pour les monstres, euh, là, là, là, j'ai un trou. Pour les monstres cyberse. C'est ça, le monstre cybers, donc cyanet optimisation. Et ascension de l'arc démon. Démon X6 2005 1002. Euh, c'est le. On dirait le. squelette malfaisant. Enfin, un crâne invoqué quoi. Mais 2005 1002, c'est lui en fait. Non, version X6. Nice Ah oui Le nom de cette carte devient un crâne invoqué sur le terrain. Ah ouais, nice mais Vous avez toujours traité comme une carte arc démon. Bah écoutez, moi je suis assez content pour ce boostant en tout cas de ce que j'ai eu dedans. Je m'attendais pas à voir. Parce qu'en plus on le voit devant. On le voit là. Du coup, je. Ils ont mis coller, copier contour, coller. Bon par contre moi ce que j'aimerais bien voir c'est le gadget celui-là allez on ouvre le deuxième et on finira avec un petit sœur de la rose hein. sur cette chaîne j'en ai tellement ouvert des sœurs de la rose que je ne pense pas qu'on va avoir quelque chose de grandiose mais sait-on jamais sait-on jamais sinon ben, ce sera à la vente ou au trade Allez alors formation feu tensu ok carte magie continue euh... c'est pour la monstre, bête guérie, feu... Ouais, tous les monstres que vous contrôlez gagne 100 d'attaque... 100 d'attaque, c'est tout... oui je peux invoquer normalement un monstre bête guerrier en plus de l'invocation normale, waouh, c'est pas mal, franchement elle est jolie la carte... Gadget or, nice, nice, nice, nice, nice, je le voulais Cette carte invoquée normalement spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4 depuis votre main. Putain, avec ma carte Link Gadget, c'est cool. Je vais pouvoir faire un petit deck gadget sympa. Confrérie du point de feu cardinal, alors je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. C'est ça, on l'a eu tout à l'heure. Du coup, bah c'est la même carte que tout à l'heure, hein, pour une fois, petite... Xyz. Oiseau Defcon, donc monstre cyber. C'est con, j'ai juste mon deck cyber. <rire> mais c'est pas grave, elle est jolie. Euh, son effet, on peut défausser un autre monstre Cybers, invoquer spécialement cette carte. Une fois par tour, lorsque votre adversaire. Non, lorsque votre monstre cyber est ciblé par une attaque, vous pouvez faire devenir son attaque défense et doubler. C'est un attaque d'origine, puis vous pouvez... Ok, on peut faire échanger l'attaque et la défense de ce monstre, en sachant que c'est un 117, c'est intéressant. Et pour terminer, je me paye les mots en fait, parce que quand j'ai vu la carte, vous vous rappelez J'ai dit que je voulais, je voulais, je voulais celui-là, là. Là, là c'est celui-là. Nice Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque et que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres machines face recto, vous un nombre de monstres en position d'attaque contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres machines que vous contrôlez. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. En plus, elle est en super. Donc magnifique. Même, elle est pire. Non, elle n'est pas en les non les plus. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Mais c'est déjà, déjà cool. Je, je suis assez content quand même. Et ensuite. Donc pour les sorts de la rose. Hein. Bon, les sorts de la rose. Maintenant, on sait ce qu'il y a dedans, mais aura une petite surprise alors chasse-neige grande vitesse hein, que j'ai déjà en x exemplaire ange cyber benten idaten ange cyber sœur de harpy que j'ai en x fois et ange œuf cyber que j'avais donné à Secretary, parce qu'elle faisait un deck cyber et finalement enfin vous avez un deck elf euh, un peu bizarre et je crois que je l'avais filé ou elle l'avait déjà je sais plus mais voilà c'est des cartes que j'ai déjà mais c'est pas grave parce que euh, bah En fait, ça c'est coûté que 2€ euros. Je me suis dit, non c'est un petit kiff et voilà. Donc voilà, on a des cartes très sympathiques que j'attendais. En particulier celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc je suis assez content. J'ai trois cartes que je voulais sur deux boosters. Je pense que j'en achèterai parce que honnêtement, ces boosters sont assez intéressants par rapport au deck que je fais. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt bah, pour la prochaine vidéo qui sortira, bah, comme d'habitude, hein, dans la semaine. Mais quand ça se fait au fur et à mesure, à le temps de... Voilà. Ouais. Allez, à bientôt. Salut à tous.